Bonjour à tous, merci d'être ici pour la présentation. Euh, ceux qui veulent suivre, je sais qu'on n'a pas beaucoup d'internet, mais euh, ceux qui veulent suivre euh, la présentation euh, sur euh, bit .no /hvdd, euh, où vous pourrez la récupérer plus tard pour voir cette présentation précis Alors, un petit peu à propos de moi, euh, je suis Jean-François Bohémier, je suis de Québec. Euh, je m'occupe des groupes utilisateurs Drupal de Québec. Euh, J'essaie fort de bâtir une communauté là-bas. <rire> On y arrive. Euh, je travaille autonome. J'ai mon entreprise en Code, Et puis, euh, je suis aussi, euh, je fais du drupage depuis 2010. Et euh, je, voici ma belle famille qui sont très patientes avec moi quand je fais du drupage jusqu'à minuit le soir. Alors, donc, euh, pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que VDD? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé VDD? Oui. Oui. OK. Bon. Euh, donc, euh, pour résumer, dans le fond, VDD, c'est un projet qu'on retrouve sur euh, Drupal. Donc, c'est un projet, mais qu'on n'installe pas à l'intérieur de Drupal. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un outil de développement euh, qui va contenir des scripts pour installer un Drupal fonctionnel dans sa machine avec Vagrant. Donc, euh, ça demande d'avoir Vagrant. Ça demande d'avoir VirtualBox. Ça fonctionne avec Chef Solo pour l'automatisation. Et euh, c'est basé sur l'image Ubuntu euh, 12.4 pour l'instant. Euh, et ça supporte Drupal 6, 7 et 8. Donc, c'est intéressant si on veut euh, tester si on a différentes versions de Drupal dans nos processus. Alors, pourquoi utiliser VDD? Euh, Bon, on a, vu, on a eu beaucoup de présentations aujourd'hui sur le DevOps, donc euh, comment euh, utiliser les différents outils dans nos processus de développement. Euh, un de ceux-là était justement de pouvoir donner le même environnement de développement à tous ces développeurs quand on a une équipe. Donc, Vagrant nous permet de faire ça. Euh, Vagrant va nous permettre d'être indépendant sur notre euh, plateforme. Donc, s'il y a qui préfèrent utiliser Windows, euh, Linux, Mac, va nous permettre d'être indépendant sans changer son système. La petite étoile dit justement qu'à l'exception à qu'il faut installer VirtualBox et Vagrant dans notre système. Donc, c'est les deux seules choses qu'on a besoin de faire. Et après, on est autonome. Donc, euh, évidemment, les deux prérequis, VirtualBox et Vagrant. Alors, vous les trouvez sur les deux sites euh, mentionnés ici. Vous les installez, c'est facile, ça s'installe euh, assez rapidement. Donc, euh, par la suite, donc, euh, moi j'avais j'avais planifié euh, ma présentation dans le sens qu'on le faisait ensemble, mais euh, vu l'internet et plutôt l'indisponibilité de l'internet, euh, je veux plutôt vous montrer, euh, vous faire une démonstration euh, live. Alors, L'idée c'est d'avoir VBox Manage et Vagrant. On vérifie les versions et euh, on passe à la prochaine slide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, euh, moi j'avais j'avais prévu donc encore une fois une clé USB sur laquelle j'apportais euh, les images, les images de base. Parce que Vagrant, quand on va l'initialiser, en fait, Vagrant travaille avec des images de base. Donc j'ai parlé d'Ubuntu 12.4 tantôt. Alors, euh, il y a possibilité d'avoir une copie de cette image-là puis de la mettre tout simplement dans les répertoires mentionnés ici pour éviter d'avoir un gros téléchargement à chaque fois qu'on déploie euh, une nouvelle instance. Donc, on arrive euh, à la place intéressante. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher, euh, chercher euh, VDD. C'est la première étape. Alors, c'est assez facile, cette étape-là. Donc, on, moi je préfère, on peut y aller soit avec Git, en clonant, ou avec euh, Drush. Donc, euh, c'est plus court avec Drush. Alors, on va faire Drush, Download. Je vais faire la Switch Select. Est-ce que vous voyez bien? OK. Je vais faire la Switch Select pour me permettre de sélectionner quelle version je veux aller télécharger. Euh, parce que Vagrant a euh, une version Alpha et une version dev. Et la version alpha est, est super archaïque, elle date d'un an. Donc, euh, on va utiliser plutôt la version en développement. Et puis, je vais utiliser le default major pour dire que je veux pour la version 8, parce que la version euh, actuelle de VDD, euh, qui supporte Drupal 6, 7 et 8, elle est euh, sous la version majeure numéro 8. Alors, Ouais, je n'ai même pas spécifié le nom du module que je voulais. VDD. Donc, Drush me demande, OK, voici les deux versions, comme je vous disais tantôt, une version alpha qui est euh, euh, plutôt euh, vieille et la version développement. Donc, je vais utiliser la version développement. Alors voilà, j'ai downloadé VDD. Qu'est-ce que ça a fait? Si je retourne ici, alors on voit que j'ai, c'est ça en fait VDD. Donc, c'est euh, tout comme bon module euh, Drupal. Sauf que, évidemment, il n'y a pas les points modules, il n'y a pas les points install qu'on est habitué d'avoir dans les, euh, les fameux modules Drupal. Dans ce cas-ci, on a notre fichier principal qui est le config.json. Ce fichier-là va contenir les définitions des instances qu'on veut pour nos euh, différentes Drupal. Donc, par défaut, on voit ici qu'il y en a un pour Drupal 8 et il y en a un pour Drupal 7. Donc, on peut changer les URL si on veut. On peut changer les différents, les différents paramètres, les, les, euh, le nom administratif, le mot de passe, les adresses courriel. On peut tout personnaliser ça. Et puis, avant de déployer notre, notre instance virtuelle. Il y a aussi... Un autre paramètre qui est intéressant, euh, on peut mettre ici NFS. Si vous avez installé NFS sur votre euh, système, qu'est-ce que ça va faire, c'est que ça va accélérer le transfert de fichiers parce que le type défaut utilise euh, les outils de VirtualBox qui peuvent être assez lents pour transférer. Alors, à quoi ça sert tout ça? C'est que Vagrant va, ben VDD va initialiser la machine virtuelle. À l'intérieur de la machine virtuelle, on va avoir notre Apache, MySQL, tout ça qui va rouler, avec notre VOS qui va pointer, notre nom de domaine et tout ça. Cependant, le site, les fichiers physiques là, de Drupal vont se retrouver à être sur un répertoire partagé sur la machine haute. Ils ne seront pas à l'intérieur de la machine virtuelle. Et c'est pour ça que sur ma machine hôte, ici, j'ai un fichier data, un répertoire data. Alors, c'est à l'intérieur de ça que je vais retrouver mes installations de Drupal. Et évidemment, pour être capable de communiquer avec ça dans la machine virtuelle, ça prend un, un type de un, un système de partage entre la machine haute et euh, la machine euh, guest euh, qui va être par défaut euh, défaut ou NFS. Donc c'est à ça que ça sert. Alors, je vais faire un petit enregistrement ici. Et. Je vais retourner à ma slide parce que il y a de quoi de un petit peu euh, gênant qui, euh, qui traîne sur la, la liste euh, le, de issues de VDD. C'est euh, juste une, une entrée xdebug qu'il faut mettre à 256. Ça n'a pas été réglé encore. On a soumis euh, cette. Euh, vous avez vu ça aussi ou <rire> Donc euh, on a on a euh, cette entrée-là qu'il faut corriger avant d'être capable d'installer euh, son, son Drupal. Ensuite, deux petits extras. Donc, euh, le premier, le deuxième ici, en effet, j'en ai parlé. Euh, évidemment, si on est sur notre machine locale et qu'on veut accéder à Drupal 7.dev, il faut être capable de dire à notre machine locale, c'est quoi l'adresse IP de cette, euh, cette installation-là. Donc, il y a un plugin Vagrant utile qui nous permet de faire ça, qui est qui est host updater. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va faire C'est que vagrant, quand il va démarrer la machine, il va automatiquement updater notre fichier host, ce que le présentateur avait fait tantôt ici justement quand il n'était pas capable d'accéder pour ceux qui étaient là tantôt. Euh, donc, il va faire ça automatiquement pour vous. Donc, voilà les deux petites choses. Euh, nécessaire et une euh, qui est euh, quand même intéressante à faire. Et ensuite, on fait Vagrant Up et voilà, notre machine virtuelle va être fonctionnelle à l'endroit où euh, on, a, euh, on a téléchargé notre module. Donc, ça prend un certain temps. Donc ici, je ne vais pas rouler la commande pour rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai ici une machine dans laquelle ça a déjà été installé. Donc, mon instance, ça a déjà été initialisé. Parce que quand on fait Vagrant Up, qu'est-ce qui se passe? Vagrant va aller chercher l'image Ubuntu, il va l'instancier, il va partir un shell, et il va se mettre à scripter toute l'installation d'Apache, l'installation de MySQL. Il va scripter les modules, les, les, les différents plugins que euh, Drupal a besoin, par exemple PL upload. Euh, ils vont installer XDebug, ils vont installer une panoplie d'outils qui nous permet euh, de, de développer comme SaaS, ils vont installer... Euh, bon, tout, tout, les, tout va être là, tout va être packaged, va nous permettre de faire du développement Drupal avec à peu près tous les outils qu'on pense euh, et qu'on a besoin, qu'on utilise euh, couramment. Donc, euh, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc, là, je vais, je vais faire la commande. Alors, je vais aller ici dans mon... Donc, dans ma version de que j'ai déjà préinstallée. Et puis, je vais faire Vagrant Up. Donc, encore une fois, quand on fait ça pour la première fois, toute la, la, la mécanique se met en place. Donc là, ici, vu que je l'ai déjà provisionné euh, elle va tout simplement euh, partir par elle-même. Et ensuite... Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on peut accéder à notre machine en SSH si on a besoin de décoller des, euh, des outils comme, euh, comme PASS pour compiler notre SAS, si on a besoin de faire euh, peu importe quest ce qu'on a besoin de faire. Donc ça ici, il me demande mon mot de passe parce que j'ai utilisé NFS et donc NFS a, demande des droits d'accès administratifs sur la machine. Voilà, ma machine est partie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vagrant SSH. Et voilà, je suis rendu dans mon environnement et tout est fonctionnel. Alors, si on peut voir, 192.168.44.44, ça c'est l'adresse par défaut que Vagrant va, euh, VDD va installer. Donc, c'est le site web par défaut qui nous donne les instructions. Alors, tout quest ce qu'on peut faire avec notre nouvelle installation. Donc, il nous fait ici euh, la note que je vous ai dit tantôt par rapport au host updater. Ou bien, il vous dit ben, « Allez mettre ça manuellement dans votre fichier host. » Par la suite, il nous donne les différents outils de développement, Webgrind, PHP Info, MailCatcher, tout ça, PHP MyAdmin. Et puis après, on peut aussi avoir les commandes pour installer nos différents sites. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut installer Drupal 8? Ben, on fait les commandes qui sont là. Alors, si je m'en vais ici, je vais aller dans « Sites ». Drupal 8. Euh, là, je vais faire un copy-paste parce que... Ah, mais j'ai déjà fait le clone, donc ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà fait. Et puis, je vais installer ici mon Drupal 8. Comme ça. Donc, en passant par Drush, Drush, il y a un alias Drupal 8. Donc, il y a l'alias Drupal 7. Et on peut déclarer aussi nos autres alias si on veut, dans notre fichier de configuration qu'on a vu ici au départ. Donc, si on définit des nouveaux sites à l'intérieur de tout ça, on peut se définir nos alias, on peut se définir tout euh, l'endroit où ils vont, où vont exister, leurs URL. Et tout ça va être automatiquement mis à jour dans notre host et à l'intérieur de la machine pour y accéder plus tard. Donc, euh, l'installation est en cours. Ça ne prend pas énormément de temps d'habitude. Je pense pas qu'il soit dépendant de mon téléphone pour aller chercher quoi que ce soit. OK. Drupal 8 est installé. Ça veut dire que maintenant, si je vais à l'adresse ici, Drupal 8, qui est en fait drupal8.dev, si Vigrant a bien fait sa job, Normalement, je devrais pointer sur mon site et ça devrait rouler. Alors voilà, on est rendu dans notre installation de Drupal 8. Donc, on est prêt à travailler. Encore une fois, pour vous rappeler, donc je suis sur ma machine locale ici. Si je vais dans « Data »,« Drupal 8 », j'ai maintenant tous mes fichiers Drupal 8. Donc, je peux travailler de façon locale sur ma machine via NFS, va faire le partage dans la machine virtuelle et le serveur web va automatiquement aller chercher ces fichiers-là pour travailler. Ce qui fait qu'on a notre installation fonctionnelle et euh, on peut faire notre de, après ça notre déploiement. Donc, après ça, pour aller plus loin avec le DevOps, effectivement s'intégrer avec tous les outils euh, qu'on a, autres présentations, les super présentations qu'on a vues aujourd'hui que ce soit Git, Jenkins, etc., donc on peut prendre notre, notre, euh, notre euh, environnement ici de Vagrant euh, avec le, le dossier chef, on peut mettre ça sur Git. Alors voici un premier dépôt avec notre façon de s'installer. Donc tous les développeurs vont chercher ça, s'instancient leur, leur environnement de cette façon-là et puis euh, font leur développement. Donc, qu'est-ce qu'on avait ici? Effectivement, donc pour installer Drupal 8, c'est la même procédure pour installer Drupal 7 ou à peu près. Et on a accès à nos différents environnements. Alors, voilà. Certaines petites précisions, s'il y en a qui utilisent ce processus-là. J'ai eu de la difficulté avec les droits, euh, le, le « owner » et le « groupe. Euh, Linux, en fait, euh, de, de chaque euh, étant sur Mac, là, donc il y a le mapping, ça ne fait pas tout à fait correctement. Euh, l'utilisateur 1001 de euh, Linux, de Ubuntu dans ce cas-ci, va mapper sur l'utilisateur 501 de Mac et non sur mon utilisateur à moi, ce qui fait que des fois, ça causait des problèmes de droit d'accès. Donc... Euh, c'est une autre chose que j'ai mis dans la file cependant, de, de VDD. Cependant, il y a une super belle façon de contourner ça qui est un module euh, Vagrant. Alors, vous avez accès ici si vous avez rencontré ce, cette problématique-là. Vous allez avoir le lien pour aller voir. Donc, euh, voilà. Alors, euh, qu'il y a des questions?